La Flessière, c'est une communauté de l'Arche. L'Arche a été fondée par Lanza del Vasto, qui est allé à la rencontre de Gandhi dans les années 30, avec cette grande inquiétude, quelle réponse a donné à cette violence qui s'est décidée à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, des membres de l'Arche s'efforcent à vivre dans cette recherche. En premier lieu, de ne pas participer le moins, participer le moins possible à l'exploitation des autres êtres humains. C'est du fait de vivre très simplement. Euh, ensuite, moi, nous, on est une communauté rurale, hein, avec un troupeau de vaches, la transformation du lait, un grand jardin potager, euh, en autosuffisance partielle, on peut dire. Poulailler, les pain, on a de la communauté voisine. On n'est pas seulement un écolier, on est une communauté euh, qui, la vie communautaire, est très importante pour nous, c'est au centre de notre vie, euh, avec des différentes activités, aussi des moments spirituels. Il y a donc euh, des moments de prière euh, ouvertes, euh, le matin et le soir. Ceux qui vivent ici, ceux qui sont engagés ici, nous partageons nos rentrées, nous les mettons en commun, nous décidons ensemble euh, comment gérer notre budget. Et après, euh, chacun, chacune reçoit un budget mensuel pour euh, des achats. Euh, d'ordre plus privé, et la communauté, elle, elle en charge de payer les frais médicaux, tout ce qui est santé, les transports, euh, l'alimentation, etc. On peut venir ici de deux manières. On commence toujours par la première manière, c'est-à-dire de passage. Qu'on soit court stage ou long stage, euh, on est de passage et après on a la possibilité d'être de, de, de, de, plus dans une démarche, d'en de, de, de, faire son lieu de vie. Moi, en fait, j'habite de... à 20 km d'ici, donc j'ai toujours euh, connu cet endroit sans, sans, sans y aller. Mais il y a 4 ans, je suis venu la première fois, deux semaines, et je suis revenu plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai décidé de, de rester un peu plus longtemps. Donc, 3 euh, mois qui se sont prolongés, qui se sont reprolongés, euh, parce que j'ai rencontré Kim aussi, et que je, je me plais ici.